Si vous êtes un mineur de pi et que vous voulez découvrir tout ce qui se cache derrière ce projet vous êtes au bon endroit Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne à liker cette vidéo et surtout de rester jusqu'à la fin pour découvrir ce projet en long et en large Il existe des dizaines de milliers de projets de crypto-monnaie mais la plupart d'entre eux peine à attirer suffisamment l'attention de la communauté. Le réseau Pi est un projet blockchain qui tente de rendre l'extraction de crypto-monnaie aussi facile que possible, en particulier pour les personnes qui n'ont jamais utilisé la crypto-monnaie. Bien qu'il soit plus récent sur la scène crypto, le Pi Network a attiré une fanbase notable depuis sa fondation en 2019. Cependant, cela ne l'a pas empêché d'attirer sa juste part de controverses également. Beaucoup ont même affirmé que le réseau Pi Network était une arnaque. Qu'est-ce que le réseau Pi Le Pi Network est un réseau de blockchain qui permet à quiconque de miner des crypto-monnaies. Dans ce cas, la pièce Pi sur ses smartphones. Pi a été fondée en 2019 par quatre diplômés de Stanford. Quelques mois seulement après son lancement, le 14 mars de la même année, le réseau Pi a atteint plus d'un demi-million d'utilisateurs. En mars 2022, le nombre total d'utilisateurs dépassait officiellement 33 millions. Comme la plupart des crypto-monnaies, la pièce Pi n'est pas gérée par une banque, un gouvernement ou toute autre entité centralisée. De plus, alors que le minage des crypto-monnaies populaires comme le Bitcoin ou l'Ethereum est intimidant pour la plupart des gens, le réseau Pi vise à rendre le minage des crypto-monnaies aussi simple que possible. Et sans effort le réseau pi fonctionne en utilisant une méthode de consensus simple où les utilisateurs des smartphones peuvent se porter garantie les uns des autres comme étant dignes de confiance au lieu de s'appuyer sur des méthodes plus énergivores comme le proof of work utilisé par le bitcoin Pi sécurise ses grands livre en utilisant un processus de validation par les pairs. Ce processus est connu sous le nom de protocole de consensus stellaire. En comparant et en opposant les participants les plus dignes de confiance à travers plusieurs cercles sociaux via la technologie de protocole de consensus stellaire, le réseau PI peut déterminer qui est digne de confiance pour enregistrer des transactions. Ce processus est beaucoup moins gourmand en énergie. Cela signifie qu'au lieu d'avoir besoin d'une carte graphique ou d'un ordinateur avancé pour miner de la crypto, les utilisateurs peuvent contribuer au minage de crypto directement à partir d'un appareil moins puissant, comme un smartphone. Bien que leurs utilisateurs ne puissent pas encore retirer ou échanger leur pièces Pi, la monnaie est stockée dans un portefeuille Pi unique qui nécessite une phrase de passe pour y accéder. Qu'est-ce qui fait la célébrité du réseau Pi Le réseau Pi tente de s'attaquer à deux grands problèmes dans le monde des monnaies numériques. Le plus important est la centralisation de l'extraction des crypto-monnaies et la consommation d'énergie. Au début des années 2010, lorsque peu de gens exploitent des crypto-monnaies comme le Bitcoin, il a été facile pour les nouveaux participants d'exploiter les crypto-monnaies à partir de leur ordinateur et de gagner un revenu décent. Cependant, lorsque le Bitcoin a commencé à gagner en popularité, les mineurs ont réalisé qu'ils pouvaient gagner encore plus s'ils avaient plus d'un ordinateur. À mesure que le prix du bitcoin augmentait, le monde a fini par assister à l'essor de poules ou de fermes minières entiers, représentant des centaines et des milliers d'ordinateurs utilisant des équipements miniers spécialisés comme les ASIC. À ce stade, il est devenu plus difficile pour la majorité des utilisateurs de contribuer au réseau et d'être récompensé. Dans le même temps, la popularité croissante de Bitcoin a commencé à peser sur le réseau électrique mondial. À lui seul, le minage de Bitcoin consomme 91 TWh d'électricité chaque année, soit plus que des pays entiers comme la Finlande. Pi Network s'efforce de résoudre ces deux problèmes en permettant aux gens de miner des crypto-monnaies sur leur smartphone, ouvrant ainsi le minage de crypto-monnaies au commets des mortels. Le réseau Pi Network applique un système de vérification strict où un seul appareil peut être enregistré par personne, en liant chaque compte à un numéro de téléphone mobile ou à un compte Facebook. Sans avoir besoin d'algorithmes de consensus exigeant comme le Proof of Work, les réseaux Pi utilisent beaucoup moins d'énergie que le minage de Bitcoin. Le minage sur l'écosystème Pi implique de télécharger l'application pour smartphone via le Google Play Store ou l'iOS App Store, de créer un compte et d'activer l'application une fois par jour. Les réseaux Pi a une règle stricte selon laquelle un seul appareil peut être utilisé par personne tout en empêchant les faux comptes et les robots d'accéder au réseau. Pour le reste, le réseau Pi ne dispose pas des mêmes protocoles de connaissance du client que certaines autres applications blockchain et d'Apps. Il existe plusieurs niveaux de rémunération sur le réseau Pi. Le premier niveau est appelé pionnier. Ce sont des utilisateurs actifs qui ouvrent l'application toutes les 24 heures. Le niveau suivant est appelé contributeur. Ce niveau est disponible après 3 jours sur le réseau, ce qui permet à l'utilisateur de se porter garant de personnes de grande confiance. Appelé cercle de sécurité. Le nombre maximal de connexions de sécurité est est de 5. Au-dessus de cela, il y a un niveau d'ambassadeur qui offre un bonus multiplicateur de 25% pour chaque personne que l'utilisateur recommande et qui s'inscrit en utilisant un code de parrainage. Le réseau Pi offre un taux de minage plus élevé aux premiers investisseurs de la plateforme. Le taux de minage pendant le test net était d'environ 0,2 pi par heure après le lancement du réseau principal le taux de minage est tombé à 0,1 pi par heure le Coin, également appelé la crypto monnaie pi est le jeton natif phare du réseau pi les utilisateurs peuvent gagner de la crypto monnaie pi en minant sur leur smartphone bien qu'elle ne soit actuellement pas disponible pour le commerce sur un extérieur de crypto-monnaie. Les jetons populaires comme le Bitcoin ont une limite codée en nombre de pièces qui pourraient être frappées. Il en va de même pour la PSP Network qui a confirmé qu'il aurait un total de 100 milliards de pièces. Toutefois, une grande partie de ce total est allouée à l'exploitation minière future. Le réseau Pi crée une réserve de crypto Pi pour chaque personne qui rejoint le réseau jusqu'au 100 premiers millions d'utilisateurs. Cette réserve PI prédéterminée est lentement libérée tout au long de la vie du membre en fonction de son engagement et de sa contribution à la sécurité du réseau. La monnaie du réseau PI est également distribuée sur la base d'un parrainage. Les utilisateurs qui Parrain de nouveaux membres sur la plateforme Pi reçoivent un bonus de parrainage. Ce bonus en crypto-monnaie Pi est accessible aux deux parties sous forme de multiplicateur de leur taux de minage actuel. Le réseau Pi Network a-t-il un réseau principal Le réseau Pi fonctionnait principalement comme un testnet permettant aux utilisateurs de miner des pièces Pi, mais avec peu de moyens de les vendre ou de les échanger. Ce n'est qu'à partir de l'été 2022 que le réseau principal du réseau Pi a été activé, donnant aux utilisateurs un moyen de migrer les jetons Pi minés sur leur téléphone et de les enregistrer avec succès sur la blockchain primaire Pi. Cela signifie également que les utilisateurs doivent suivre les protocoles de connaissances du client, KSC, pour réussir à s'enregistrer sur la blockchain et transférer leurs pièces Pi sur le réseau principal. Bien que les pièces Pi ne puissent pas être échangées contre d'autres crypto-monnaies, le lancement du réseau principal Pi est un grand pas dans cette direction. Prédiction du prix des pièces Pi la pièce network n'est pas encore disponible pour les commerces ce qui signifie que le prix de pi est nul le réseau pi n'a pas encore attiré la popularité du grand public et peu d'espères font des prédictions sur la crypto monnaie pi le site web cryptographique digital CoinPrice prévoit que la pièce pi pourrait s'échanger à environ 0,007 usd il n'y a pas non plus d'informations sur le nombre de pièces pi qui flottent actuellement sur la plateforme elle-même jusqu'à ce qu'elles deviennent publiques via un exchange. La direction du projet a insisté sur le fait que les pièces pi ne sont pas de l'argent gratuit, mais plutôt un projet à long terme dont le succès dépend de la croissance de son réseau collectif. Les utilisateurs espèrent toutefois que le jeton phare de la plateforme sera coté sur une grande bourse comme Binance. Selon la feuille de route du projet, maintenant que le réseau principal est opérationnel, le prochain grand objectif de la direction est de déployer PI sur un exchange conformément à son plan de déploiement de phase 3 alors que les altcoins populaires ont atteint des valorisations de plusieurs milliards de dollars. Le lancement réussi du réseau Pi ne suscitera probablement pas la même attention qu'il y a quelques années. La crypto est dans une période d'accalmie en 2022. De plus, les investisseurs sont plus inquiets des futures hausses des taux de la Fed de la hausse de l'inflation, ce qui signifie que les actifs spéculatifs tels que la PSP auront du mal à recevoir de l'attention. Il est possible que la PSP atteigne une capitalisation boursière comprise entre 50 et 100 millions de dollars américains au cours de sa première année d'introduction en bourse. Presque entièrement grâce à sa base de 33 millions d'utilisateurs il est intéressant de noter que le réseau pi avait une base d'utilisateurs de 29 millions en novembre 2021 le réseau pi est il légitime ou une arnaque pi network n'est pas techniquement une arnaque mais il a été accusé d'être une arnaque par certains étant donné que la pièce pi network n'est pas encore disponible sur le marché d'échange et que la plateforme se développe par le biais de références. De nombreuses critiques ont qualifié le Pi Network de système de ponzi glorifié ou d'escroquerie de marketing multiniveau. Techniquement, ce n'est pas exact. L'utilisation du réseau Pi est gratuite et les participants n'investissent pas d'argent. Ce qu'ils investissent, en revanche, c'est le temps qu'ils passent sur leur téléphone portable pendant qu'ils minent sur l'application mobile, même si ce n'est que pour activer l'application brièvement. Cependant, le réseau Pi encourage fortement le recrutement, comme en témoigne son rôle d'ambassadeur. Pratiquement aucune autre plateforme de monnaie numérique populaire n'offre un type similaire d'incitation au recrutement comme le fait le réseau Pi. La grande critique concernant le réseau Pi est que les développeurs montrent des publicités aux 33 millions d'utilisateurs de la plateforme. Cela signifie que pendant que les utilisateurs de Pi Network minent sur la plateforme et reçoivent une crypto-monnaie qui ne peut pas être échangée contre de la monnaie fiduciaire, les développeurs sont censés gagner de l'argent en diffusant des publicités. Il n'y a pas beaucoup d'autres fonctionnalités sur les réseaux Pi pour le moment. Cette critique deviendra caduque lorsque la Pi Network sera disponible sur les marchés d'échange traditionnels. Les participants pourront alors échanger leur monnaie numérique Pi contre du Bitcoin ou de l'Ethereum, puis la revendre contre des USD ou toute autre fiat de leur choix. Plus la monnaie Pi sera populaire, plus les gens élargiront des fonctionnalités et l'utiliseront pour d'autres types de transactions comme l'achat de jetons non fongibles. En conclusion, bien que le réseau Pi ait un objectif noble, à savoir permettre à tout le monde de miner des crypto-monnaies et rendre la technologie blockchain plus accessible, il a fait l'objet de nombreuses controverses. La structure incitative forte, récompense de recrutement, tandis que les mineurs sont payés dans un jeton natif qui n'a aucune valeur pour le moment. De notre côté, les utilisateurs n'ont rien à payer pour participer au réseau Pi. Il leur suffit de télécharger l'application Pi sur leur appareil Android ou iOS et de l'activer une fois par jour. Il y a également une chance que Pi puisse être coté sur un grand exchange comme Binance, ce qui la rendrait beaucoup plus populaire. À l'avenir, la pièce Pi pourrait même être utilisée pour acheter des biens et des services, des NFT etc. Dans certaines régions, comme au Vietnam, les gens effectuent déjà des transactions en pièce Pi, au lieu de fiat même si l'adoption massive est encore loin d'être une réalité. Tout ceci n'est encore que spéculation, mais la base massive d'utilisateurs du réseau Pi signifie que le projet a beaucoup de potentiel.